Vidéo de démonstration de l'étape numéro 3 pour Windows, procédure de création d'un dossier de collaboration entre l'élève et les enseignants et enseignantes concernés. Dans le dossier OneDrive, sur le bureau, sur l'ordinateur de l'élève, je vais ouvrir le dossier. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais créer un dossier nommé, ici je fais un clic droit, nouveau dossier sera nommé par le début de l'adresse mail de l'élève. Ici, élève.test, souligné en bas MTA. Merci de respecter cette manière de nommer les dossiers. Dans ce dossier-là, qui sera synchronisé avec le cloud, glissez tous les dossiers nécessaires à l'élève. Vous pouvez aussi créer d'autres dossiers Renommer ce qui est nécessaire et ça peut être changé en tout temps par l'élève ainsi que par toutes les personnes avec lesquelles ce dossier sera partagé. Le dossier de collaboration est maintenant créé. Il se synchronise avec le compte en ligne de l'élève dès que l'ordinateur est connecté au Wi-Fi.